Avec un espace maritime de plus de 90 000 km, soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métier et d'emploi restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. La Guadeloupe est un archipel, mais c'est aussi, on ne sait pas assez, un domaine maritime de plus de 90 000 2 Cet espace est une vraie richesse, il offre une biodiversité exceptionnelle, mais il présente surtout un vrai potentiel de développement. La Guadeloupe doit relever ce défi, le défi de la croissance bleue, source d'activité, de dynamisme économique, de création d'emplois. La mer est un véritable gisement que beaucoup ont déjà choisi d'exploiter et d'y consacrer leur vie. Tous ces passionnés nous montrent l'exemple pour nous inciter à relever ensemble ce nouveau défi, le défi de l'économie bleue. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour évoquer avec nous les enjeux de la croissance bleue. Alors expliquez-nous un petit peu quels sont les enjeux de cette croissance. Cette croissance bleue couvre cinq grands domaines. L'énergie bleue, euh, l'aquaculture, mais aussi euh, les transports euh, maritimes, ainsi que la, euh, la, la biotechnologie et les ressources minérales. Mais à côté de cela, euh, il y a aussi le secteur de la pêche, le secteur de, des chantiers navals et le secteur des activités portuaires. Mais ça ne se limite pas essentiellement à cela, parce qu'à côté, il y a quand même une dimension. Euh, importante à prendre en considération, c'est la dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension de formation. Les Outre-mer représentent 97% des 11 millions de kilomètres carrés dont dispose la France et qui font de la France la deuxième puissance maritime mondiale. C'est un nouveau défi, c'est un nouvel enjeu parce que euh, tout comme la biodiversité, eh bien, euh, les espaces maritimes euh, représente euh, un enjeu considérable parce que euh, nous avons, pendant des lustres, donné le dos à la mer. Aujourd'hui, il convient de faire face euh, à la mer de manière à ce que euh, la mer soit véritablement un enjeu de développement euh, économique qui, euh, avec euh, ce qu les activités nautiques sportives, euh, qui avec la pêche, euh, mais aussi avec le bus de mer, que nous, allons, nous avons accordé une priorité à cela et qui va commencer sans doute au mois de novembre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les enjeux de notre potentiel maritime alors, tout d'abord, je voudrais rappeler le concept de l'économie bleue, des espaces maritimes, et vous dire qu'avec 90 000 km de zones exclusives, de zones économiques exclusives, ça représente 50 fois le territoire de la Guadeloupe, le territoire terrestre. C'est une forte potentialité que nous avons en matière d'économie de bleue, d'espace de maritime et de valorisation marine. Ce qui veut dire que la Guadeloupe engorge dans ces fonds marins beaucoup de richesses. Déjà la pêche, l'aquaculture, mais aussi tout ce qui concerne l'énergie, tout ce qui concerne aussi des minerais aussi qui sont là et qui sont à disposition de notre territoire pour la mise en place d'une politique de développement économique. Il y a trois niveaux. alors Il y a ce qu'on appelle les secteurs qui sont des traditionnels. Vous avez la pêche, l'aquaculture, vous avez le transport maritime, le transport de marchandises, vous avez aussi le tourisme côtier qui sont tout ce qui, que nous connaissons déjà dans l'exploitation de notre espace maritime. Et puis, il y a les secteurs des émergents, mmh. la biotechnologie, euh, les énergies renouvelables. Euh, tout cela, ce sont des euh, atouts qui sont à disposition pour développer euh, euh, la Guadeloupe. C'est vraiment une économie qui est mise à disposition qui a beaucoup de potentialités et que nous aurons à développer dans les années à venir. Et c'est tout l'enjeu du territoire d'Ogonie. Merci beaucoup, M. Céleste, pour votre éclairage. Merci à vous. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique you